Donc, voici ce que vous recevez quand vous commandez le Chiquet Firco Cheesemaker en 1400 ou en 848 ml. Euh, donc, il y a, bien sûr, le contenant en verre super solide, ainsi que le couvercle, le, le couvercle intérieur et le filtre. C'est vraiment la partie la plus importante ici. C'est ce, ce filtre. Ça vient, bien sûr, avec un, un manuel en anglais et en français, ainsi que un petit livret de recettes en français et en anglais. Ça c'est utile pour la seconde partie quand vous voulez faire un fromage un peu plus ferme, vous le placez à l'intérieur ça va peser sur votre, votre fromage de kéfir pour faire en sorte que le plus de petits laits possible puissent sortir à l'intérieur. Euh, si vous hésitez étiez entre les deux formats, euh, souvent les gens ont un kéfirco à côté et souvent c'est mieux d'avoir le plus grand format, ça permet d'en faire plus de à la fois. Donc euh, moi, je, je préférerais personnellement le plus grand format. Bonne fermentation